Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, une fois encore, les poutistes guinéens pris les mains dans le sac. Quand on dit aux Guinéens le coup d'État, c'est un instinct de survie des narcos, des officiers narcos, des officiers complices des narcos. Vous allez toujours donner raison au général 5 étoiles. Voilà. Moi, je vous ai dit, quel que soit le temps, la vérité va triompher. Rien ne va nous empêcher de combattre ces bandits, ces narcos. Rien Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas. Vous avez vu Philippines, la douane déclare avoir saisi plus de 58 kg de drogue en provenance de Conakry. Quand on vous dit que l'arrivée des putschistes, la Guinée est devenue une plaque tournante. Et... alors, la Guinée qui est au-dehors, bandit Narkoy, et n'a de Canafé. Hein? La Guinée, Khliman, a Canafé son nom. et Rafira. Regardez, hein? et Rafi. Hein? Aux Philippines, pays d'Asie du Sud. La douane a déclaré avoir saisi une avoir saisi 58,93 kg de méthamphétamine en cristaux en provenance de Guinée, selon le journal local. La valeur de cette quantité de drogue est estimée à plus de 7 millions de dollars américains. Près de plusieurs dizaines de milliards de francs guinéens, l'identité du convoyeur n'a pas encore été révélée. La douane a déclaré vouloir poursuivre les enquêtes pour connaître le destinateur de ce colis qu'on a voulu faire passer pour un bagage de pièces détachées. Je vous ai dit, vous allez beau faire, la vérité va triompher. Le coup d'État, c'est le coup d'État des narcos. C'est le coup d'État pour sauver leur tête al à la -e Quoi que vous fassiez à la -e vous n'allez pas tromper le peuple de Guinée. Mamadi Kaba a été saisi. Mamadi Kaba a été arrêté. Voilà. Mamadi Kaba a été arrêté. Estradé du Mali. Mais les bandits, les putistes, ils l'ont évadé. Il est quelque part en France aujourd'hui. Vous pensez que... Nous, on combat ces gens-là dans le faux. Vous allez nous dire encore, depuis l'arrivée des poutistes, est-ce que vous entendez parler de lutte contre la drogue Hein C'est trop. 58 kg. Une valeur de 7 millions de dollars, c'est pour vous dire c'est ça leur business. Leur seule affaire qu'ils font, c'est ça. Voici. On n'est pas contre eux parce que oui, parce que nous savons le, les raisons du coup d'État. Les bandits allaient tomber. Et des officiers complices de ces bandits, ils ont profité pour trahir le président Fakonde. Tromper le peuple de Guinée, mentir au peuple de Guinée, nous devons chasser ces bandits, ces narcos du pouvoir. Et c'est ça la vérité. Si vous voyez qu'ils ont peur du général, jusqu'ici, payer des gens, chercher à me nuire, moi je vous ai dit, hein, vous les petites personnes, les bavards hey, Quand tu es dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala Personne ne peut Vous allez vous fatiguer Rien ne va nous arrêter contre ces gens Si moi j'avais voulu Humilier la personne qui a menti Lorsqu'ils ils sont venus Ouvrir les portes chez moi Je pouvais le faire Mais je vous ai dit moi je suis très patient Quand tu es patient ça paye al Nafi Bayala, Fakar Sa Waniturki, Kapreza Al-Fakondeye, al Yanabola, c'est sur le général, vous allez tomber. Al-Tefos, al Karama. avec moi, vous allez toujours taper pour Allah, Dieu, le plan que vous avez préparé hier, Allah, quand Dieu est avec quelqu'un, si je n'avais pas trouvé le gars là-bas, pour aller prendre le reste de mes bagages, c'était pour dire qu'un bandit est venu ici, j'ai volé ça, j'ai fait ça. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a voulu que les choses se passent comme ça. Donc, dans tes fausses karamas, le gars qui est là-bas. Pour ici, il y a des gens qui sont là-bas. En quelqu'un vient mentir sur toi, créer une moitié. Le plan là, je vous dis encore, cherchez des gens encore contre moi ici. C'est eux qui vont avoir des problèmes. Je vous ai dit, hein, vous avez créé des problèmes. Mais vous allez comprendre. Des, des narcos comme ça, là, Damaro ne doit pas combattre. Moi, je n'ai rien à foutre avec vous. Mais les narcos, là, c'est ça. Les bandits, là, nous allons les combattre. Les putschistes, Mamadou Dumbuya, narcos, nous allons les combattre. Les Amara Kamara, narcos, nous allons les combattre. Les Balasamura, putschistes, nous allons les combattre. Les Idiamine, les putschistes, nous allons les combattre. Qu'est-ce que vous avez à dire? Si ce n'est pas le même club, qu'est-ce qu'un vaurien amara peut-être secrétaire d'un régime militaire si ce n'est pas le groupe des narcos Et c'est ce que vous ne voulez pas qu'on parle Vous pensez que vos menaces, vous pouvez moi me faire taire Vous pensez que vous pouvez me faire taire Le mois de Ramadan, j'avais dit, vous avez d'ailleurs même le poste là. Moi le général, vous êtes petit pour moi. Il en a fait un poste là, il a dit. Voilà. Vous avez vu le poste J'ai dit ici le mois de Ramadan, je vais doser sur les poutistes en les sermonnant. Imam Damaro, vous souhaite un bon mois de Ramadan. Ah j'ai levé ça aujourd'hui. Voilà, je ne dose plus sur vous maintenant. Je ne vais plus doser maintenant parce que je vais taper sur vous même le mois de Ramadan. là, Je vais je vais pas insulter mais vous c'est les faits réels. Parce que c'est pour le pays. C'est le mois de Ramadan. Je ne vais pas venir mentir ici. Si je n'ai pas les preuves de quelque chose, je ne vais pas dire. Je ne vais plus doser sur vous. Le mois là encore, on est dedans. Elle c'est fort. Ce n'est pas vous. Allô, vidéo. Sujet Talburo. Vous ne savez pas quoi dire contre le général. Mais vos bandits là, je vais encore taper fort sur eux. Je vais taper fort sur eux. Les putschistes. Ce n'est pas une honte ça. La Guinée aujourd'hui, qu'on parle colis en provenance de la Guinée, 58. Bravo Parce que tout ce que vous préparez contre moi, ça ne marche pas. Tout ce que vous préparez contre moi, ça ne marche pas. Tout ce que vous préparez contre moi. Ne boyororo du côté de 2 à trois mois. Et mo nous coca. Vous voyez, nous avons monté, général Kama. Heureusement, Dieu, quand Dieu est dans quelque chose, j'ai trouvé le gars là-bas. message, il a Il a un Il a fait un Il a ici, a un Il a a un message. Il a il m'a établi à m'a nuit. Heureusement, on s'est retrouvé quelque part après l'acte. On s'est retrouvé. L'audio est là-bas. Alunisi, manama na Kamfola. Eh Damaro, Albert Damaro là-bas. Younante Damaro, bro. Amabounsara, al te karama Ne le bola la, il n'y a rien parce que il n'y a bona, il n'y a bona te tiyefola, il bo laley. Boubaka, Somaïga, bye bye. Ici, là, on ne soutient pas le CNRD. À bas les poutistes ici. Il ne faut, faut même pas rentrer dans ma, dans ma page pour dire il faut me débloquer. Mm -mm. Moi, je suis anti-CNRD jusqu'au départ des bandits CNRD. Les narcos CNRD. Ils ne peuvent rien contre moi. Granier direct, là, on dit si Donc, les narcos, là. Donnez, je vous ai dit Donnez encore de l'argent aux gens Contre moi Vous allez vous fatiguer Donnez l'argent aux gens ici Ici là c'est un pays de loi Parce que c'est des dougoulas qui vont s'asseoir Ici même s'il si y a problème Entre toi et quelqu'un D'affaires des maisons ça a la justice Ça a la justice Donc euh, quand quelqu'un vient Qui est contre toi même Qui cherche à te nuire, Le plan qui a été mis le plan n'a pas marché. J'ai trouvé la personne là-bas. Trois mois, je ne suis pas là-bas. Je suis allé chercher mes trucs. ici, Eh! Eh! Eh! il ko vous n'avez pas honte ça dit tous ces mensonges que vous avez dit au Guinéens ici là c'est le coup d'état du président Fakonde pour aider Dumbuya, ça n'a pas marché et, et, X est parti en Turquie pour aller voir le président Fakonde vos mensonges là au Malbo. <rire> c'est contre le général comment payer déjà ici payer encore, donner de l'argent ce que je fais là, si je ne le fais pas sur la vérité ou si je le fais pour être payé ou gain de cause, ou venir m'asseoir ici, donnez-moi ça ou quoi. C'est Dieu qui va me payer. c'est pas vous. C'est pourquoi tout ce que vous entamez contre moi, vous échouez. C'est pourquoi tout ce que vous entamez contre moi, vous échouez. Parce que Dieu aime la vérité. Dieu est là pour la vérité. Voilà. Dieu est là pour la vérité. Parce que Altec est fausse. Il est là. est là pour la vérité. Tout ce que vous allez entreprendre. Il est là pour Si moi je voulais le, <VARENCIPENER í> <-trui> <-trui> je plus le. Il pas la vérité. Il est là pour la vérité. Il est là pour la vérité. Il la vérité. Il la Il Mais il oké, Mais il aller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 nous la là, mais ninka que Damaro ira vous matin midi soir Mais est là. Nous Mais information est felu. Nda be là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous Nous sommes la Nous sommes là. Nous sommes là. Nous la là. Quand il ici, il y a La famille, le vieux, là, il fait pitié de... Quoi de en soit, il un coup. de fait un Eh, Il fait un coup. Il fait un coup. Il fait un coup. Il fait et était métier là. Et était métier là. Et le coco Baraka est fait. Angola qui m'a dit que Mozambique qui t'a qui fraconne Qui t'a qui fraconne grâce au pouvoir d'Alpha Alpha qui là-bas. Qui t'a qui blaconne. jeli la wari. Kadom. Et brane, ne tembla ou kuma ou Jeli Djelmoussou la wari. Kadom. Djelmoussou mitraye. Kawal la de. Il y a un magasin. Il m'a fait gérer ça. m'a Mais a a de Il Il Il des problème. narcos il vient d'être exposé encore, humilié du côté des Philippines. 58 kg, 58 kg de cocaïne en provenance de Conakry. saisie en Philippines. C'est pour vous dire combien de fois nous sommes qu'avec des bandits. On a cité les noms ici, des faux types, des camberimba, où les falais, et là où les, où les non dira. Tant que les bandits dans la guinée il faut que les gens Ils font de la démagogie pour endormir les gens. Moussa les combattants de la vérité. nanama. Et Ouama Febir Naba Femeré Radundou. Et Mohamed, eh, Mohamed Kaba avait dit ici, les narcos, la semaine qui a suivi, vous avez vu Mohamed parler encore. Ce n'est pas Mohamed qu'ils ont fait aujourd'hui diplomate. Moussa Moïse qui parlait des narcos, ce n'est pas lui qui est aujourd'hui à la DCI. Mbara Falaoube, narco Nana Gera. Alana Moumalir et Mounabe. Même Mounabe. Si nous nous sommes sur le faux, là, Dieu va nous exposer. Mais tant que nous sommes sur la vérité, Allah a dame. ma Allah dame. Mais ma Allah a dit ma dame. Allah moi, moi un homme qui a sabari. des choses, qui a fait des a fait des choses, ne m'abo Facebook des choses, qui akoko fait des choses, qui a fait des choses, Police report. Depuis l'attaque la Nabona, à ce moment-là, il y a des gens qui là fait des choses, qui ont fait des choses, qui ont fait des choses, qui la il la, choses, la ont fait des choses, qui qui Chatoulial li Allez, il que Depuis Il y a des gens qui sont là. Il y a sont y a des qui Il y a des qui sont là. qui là. qui qui qui y y a qui que vous bon sera, nous faisons un peu de senita. Nous faisons un un peu de un peu de un peu de un Damaro, raquette, hey, damaro, dada, dada. Allons-y, c'est qu'il y a des là, de ma vidéo là-bas, de M. M. Maoy. Au calom. Moi, d'Alma. Au te c'est Au A calon à la fait une video Moi, je suis vidéo d'Alma. A calon Celui qui vous a donné, il me connaît. Il sait qui est Damaro. Nous sommes tous les boulards. Nous sommes tous les Namato. Aïe, koko ye Karama. Maintenant, dona donnes la vie privée, Le Moi, je suis blogueur politique. Moi, je suis blogueur investigateur. Moi, je suis blogueur anti-putiste narco. Allah secret mais il n'y a là. Mais moi, la vie privée, non. Allah musoko non. Allah Kaldina, ici s'y Mais défendez le putiste. Allah défendu. Allah est barré de OK. Mais, quoi euh, ce général Koka? Quand vous la dit, quand vous avez dit, quand vous avez dit, quand pour avez quand vous avez dit, quand vous vous vous quand quand vous quand quand mon grand même dans les problèmes ici. <laughs> ah, Alou le maboka, kouma. <laughs> Ante wanyan abo. Pour le si nani, kouma mi kono Ko non, ko, ah, Damaro, ko na, il a fait un n'tolta. Ko vien chercher tes objets dans la maison. Damaro, est veni. Ko, ah, ko tu as la clé non, ko oui. Kada laka, kado. Ni, otika ka fofana ko, ko ne nani, ko kada da, da kari, da kari nite, ko ne doni nyamka. Kabofa na kwa kafalu ni nafanya kwa kule anje, <laughs> awa alito kono rafiriroi, ma albara ala kotibla bla namberaro, voilà.